Et salut les assassins, c'est Kurama. aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va dire pas petite mais plutôt une grande, on va dire en partie, de cartes reçues et d'ouverture de la, de 6 boosters, la, la fusion de l'âme, que je vous montre là, donc voilà quoi. Donc on va commencer par les cartes que j'ai reçues par Gabriel, que je en remercie encore Gabriel, franchement c'était super sympa. Alors on va commencer par 3 requins sirènes, franchement super cool de ta part maintenant deux sur les fantômes de l'épée brisée en une en secrète et une en ultra rare franchement je suis super content maintenant ça je m'attendais un peu mais je te en remercie encore titan dragon du tonnerre pour mon futur deck dragon du tonnerre que je vais faire à ma sauce invocateur intrépide inconnu Pugis Dragon du Tonnerre. Alors... Matrice, Dragon du Tonnerre. Alors, 5 Dragons du Tonnerre. Le Basique. Comme qui était utilisé par Kaiba à l'époque de Batailleville. Donc je pense que je vais en garder 3 et 2 je vais mettre à l'échange. Ensuite... Ténèbre dragon du tonnerre. Yo dragon du tonnerre. Ensuite, Trois coups du destin. Franchement, super carte. Génial. En bon état, en plus, comme d'hab. Ensuite, euh, Centonnerre du, du dragon de, du tonnerre. Et là, Grande mâchoire mon deck, ma dernière carte qui me fallait. Pour mon deck requin. Voilà. Maintenant, on va passer au booster que j'ai eu, que j'ai ouvert. Alors, on va commencer par Salamandre de Renard. Alors, franchement, je crois que je vais laisser ça pour toi, Gabriel. Et tous les salamandres, j'en ai. Donc, tu vas en récupérer. troll Crasidia Alicepice nordique. Ça, je vais peut-être la garder. teint tranchant, mangeur de coton. Ça, je m'en fous. Euh, supernaturiste, euh, le protecteur du tombeau. Danger, homme, chien. Le vengeur de, de la normale. salamandre falco et montée de la salamandre grande voilà on passe au suivant alors barrière d'invisibilité <coughs> dragon à cave dino lutte mondiale partial euh, horloge trône de la euh, vallée mortuaire courant euh, concentré ça je crois que je vais en garder une stapata euh, grasedia fusion nécro ça, je crois que je vais le garder aussi et un autre euh, salamandre grande au con pour mon ami gabriel alors ensuite on passe à livre pierre euh, lutin cadation Franchement, je, trouve, je sais pas si le trou c'est la remonte bizarre hein. voilà. cadeau salamandre grande barrière d'invisibilité ah, super un autre tient pour mon deck euh, tonnerre. Matrix euh, dragon du tonnerre. Que je vais mettre pour mon pomme. C'est génial. Alors, Yvna, le chevalier noble. Dracos euh, Spalia. préda Plante. Claire Galactique ça je vais le garder noyeux restré ça ça change aussi courant concentré que j'ai une deux fois donc je pense que cela partira aussi maintenant on passe au suivant alors un autre barrière d'invisibilité une autre euh, dinolute euh, mondiale Veda Blast, Cookie, Paul, Paul, voilà, héritage du Calice, voilà. Alors Éternité Galactique, ça, je crois que je vais regarder Pont des Galactiques. Oh, désolé voilà. bon la spata crasidia que je vous montre alors Nashwork plus chimal alors et enza orchestré. voilà alors ensuite euh, un autre lutin tranchant mangeur coton. Attaque euh, orchestrée. Une autre alphélie euh, fils elfe euh, nordique. Je pense que je vais la mettre de côté aussi. Ça peut être utile. Ah. Cadeau Salamand grande. Bon, On y a Gabriel. Cookie Paul. Un autre euh, alors cela c'est une autre link bah, tenez, je vais vous montrer la même que je vous avais montré alors donc perçu. j'ai reçu castration bon. oh, je sais plus trop quoi excusez moi mais je suis pas trop je pense autre chose non. dino lutteur gozory pour le deck euh, dino lutteur un autre cercle galactique génial ça me fera deux je ne tombe pas alors on se voit ah génial ça compte bien un ddd gen gengis grand roi des rafales ça c'est génial il m'en fallait un super ensuite dino lutteur cavatera euh, livre pierre butin euh, canation <coughs> stade géant ça ne sert pas grand chose ça c'est sûr ou au joli ça ça m'a ça, ça super c'est fusion que je vais garder ça c'est sûr oh pop pop, pop, pop. oh ça c'est monstrueux dragon horloge cyberse Franchement, quelle chance Tomber sur, au bout de 6 boosters, sur l'un des, des boosters que j'ai chopé, j'ai chopé cette carte. Franchement, franchement, je suis trop content, les amis. Courant concentré. Pachoir de, de chimal Et le dernier, Diana, l'Esprit du Vent, que je vais garder pour mon deck tonnerre. Donc voilà quoi. Voilà, voilà les amis. Voilà, les Asraéens, c'est tout. Donc, euh, petit récupulatif pour euh, mon ami Gabriel. Donc, euh, je vais mettre tout ça dans... à peu près dans l'ordre. Alors, en magie, volonté de la tante Salamande Grande. Deux cadeaux de Salamande Grande. Salamande de... Salamande Grande Faucon. Falcon en deux fois. Et ça mon Renard. Voilà pour mon ami Gabriel. Pour te remercier encore. Voilà mon gars. Et ensuite, euh, bah, vous verrez euh, tout ça. Alors, tout ça, je ne vous cache pas. C'est tous à l'échange contre des cartes que je recherche. Euh, Dragon du tonnerre. Euh, tout ça. Donc euh, je vous montrerai ce qu'il me faudrait encore.. Euh, je pense plus tard, je vais vous montrer avec ce que j'ai en Dragon du Tonnerre, déjà. Alors, il m'en faudrait un autre Titan, encore une fois, ça c'est sûr, ça c'est pas la peine. Il me faudrait juste Rougis... Dragon du Tonnerre en deux fois encore. Alors, Matrix Dragon du Tonnerre, il me la faudra en deux fois. Alors, niveau dragon du tonnerre, j'en échange deux. Et je garde les trois autres. qui est logique. Alors, ensuite, il me faudrait en deux fois ténèbres dragon du tonnerre. Il me faudrait en deux fois. Il me faudrait encore en deux fois duo dragon du tonnerre. Ça, c'est sûr. Alors, les cadeaux, ça, c'est pas la peine. Il me faudrait aussi en... Oh, celui-là, non, pas besoin. Soit j'en ai pas besoin et quand le mâchoire non plus, on regarde pour le droit mon deck pour Alors, il me faudrait en plus un ange de loyauté, ça c'est sûr. Donc euh, et je regarderai les les blinders, tout, je regarderai tout. Donc voilà quoi. Alors, sur ce les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, partager sur tous les réseaux sociaux, bien sûr. Et moi, je vous souhaite une bonne année 2019 avec aussi la santé et tout, donc voilà, allez, à plus les amis